Mesdames et Messieurs, civilacaï-haïti.com, nous comptons rejoindre nous encore et nous comptons avec vous. Dans la dernière vidéo, ça, pour aujourd'hui, mesdames et Messieurs, et bien, et nous connaissons le dossier là, qui li même a fait route. Le dossier Boacalea qui a continué. Il y a un chef gang qui a l'homme, un chef gang qui e, a pris. Il est sorti dans silencieux que presse parle, parce que on est depuis population mette la pat sous yo bagala a mal passé pour les yo eh bien moment là mesdames et messieurs vite l'homme un problème vite l'homme et donc parler et t'il parler, pli parlé les gars fait gros déclaration que nous allons inviter au temps de là et bien si là pour nèg yo en faiblesse nèg yo paniqué parce que e mouvement bois a kabay résultat et résultat peuple la chercher ça metté nèg ça yo até izouti pli cris l'ambos et puis et et et et borgui nan titan et si nèg qui yo que population bezou résultat et bataille ça avec eux parce que c'est nèg ça o qui bay plus problème dans pays mesdames et messieurs ben nous allons inviter au tendre dans vidéo sa, déclaration et vite l'homme déclaration et il a appelé parce que il a parlé, il a arrêté pour il a senti, depuis que il a la tête de ben, e la population, a la patrouille, et ben a pris la patrouille, et nèg vraiment paniqué, et c'est là pour la police, ta tout encourager, et bien, continuez lutte là ensemble avec hein, continue la population, continuez bataille là ensemble avec la là, continuez de frapper une façon pour arriver dans le fief de la Je dis à tous les chefs d'Iso qui ont essayé, et bien, masli et donc, pour ne pas prendre un de pouvoir, on dit, on en si gaz, qui donc, sont peu comme ça, qui est modèle isogène qui est dans figure là, qui bol mis tout gaz lacrymogène là. C'est un pays difficile comme t'es habitué dil. Et bien, mesdames et messieurs, nous allons inviter, vous avez des détails dans vidéo, je vais vous inviter, des qui qui en Davila. village des du inviter à vous inviter à piège inviter la vous vous inviter à vous gaz, et pour vous péter entoure village ou y a entré nan village. Donc c'est comme ça ISO a préparé là dans le moment on là. Mais nous allons vous inviter en détail, nous allons vous inviter en tout temps dernière information sur la situation de Naptoun. Pas dans le niveau ça. La police, population haïtienne sans Naptoun. C'est un peu l'assemblée. Tout le monde a pu bourré parce que les ça a fait tout le monde a Sauf les qui pas content là c'est marchands de Zama qui pas content. Et bagan kin citoyen paisible honnête qui pas content. Jodi a ça fait un plaisir avant me faire dans les nexao. Mais ça va passer à à Thomas 32. Lèm fon coute tête Thomasin et puis m'a regardé Thomasin 32 qui ça m'ouais, m'ouais c'est moun côté côté. Ngèlè pas metté là et puis lèm garder moi Thomasin 32. Garde garde garde m'gèlè pas metté pas metté ti bala là. Oh oh gardé m'gèle va mettel pour m'garde garder dans Thomas 32 et puis, mon yot prend la rue ça y a fait il a propreté la rue c'est ça le besoin là eh, Lila, lila lila li mais mais mais ça ne besoin gardez pour écran moun dans Thomas 32 pour la première fois depuis presque trois ans mon yot prend la rue yo a célébré il a la rue c'est comme si c'est période Noël c'est comme si c'est période année pour changer Moun yo prend la rue y a bon la caillou parce que yo commence commencer respirer timakak pa la On pile soldat gon nèg la mande tande pa la ma 32 mangel la peau pou met men sou li kou nya Thomas et thomas 32 mais on prend la rue là y a victoire yo a, yo a pel nan main y a la rue parce que la rue yo a pas de kap propre était toujours veiller pour gang pa envahir yo pour pas venir kidnapper yo comme si nous pas content, ou pas moun là c'est vie, c'est joie dans le cœur, comme si nous pas content pour ça. Eh <gibberish> belle la société, écoutez, si nous pas content pour ça, et pour nous qui ça nous l'est. Moun Thomas qu'on y a pris la rue, a fêté. Avant, il a de gadons qui a monte, la boule 12, oh oh, monsieur c'est deux bancs l'elle rete. Monsieur presque perd du contrôle machine, tellement monsieur content. Parce que monsieur dit, ça fait un pile temps, il n'y a pas de jambes ou comme ça. Pour la traverser avec facilité dans la boule 12. Qui ça, ça veut dire? Ça veut dire que c'est volonté de pas gagner. Hein? Le m'a regardé de la Thomas 32. Et puis, m'a regardé les amis, ça va monter la boule 12. La boule 12-8 là. M'a dit gaz, ça va faire la boule Parce que le pas de jambes fait ça. C'est un va qui est là. Parce que le pas de là en possession. M'a pas que traverser et Mimim Justice m'a fourné que Zone SAO, ce sont des territoires perdus. Et bien, je dis, nous avons la conquête, nous avons reconquêté les territoires que nous avons perdus. Le mouvement n'a pas de droit camper. Seulement, n'a éviter évité pour ne pas faire personne abus. Si nous avons qu'on qui infiltre le mouvement pour gâter le mais nous, quelle responsabilité minez la police, gérer-le. Parce que le mouvement, n'est pas un mouvement pour règlement contre lié. Son mouvement a cherché pour nous retourner, reprendre le territoire que madame tête pas doit être là, elle dit qu'elle est perdue. C'est lui qui a cherché là. Tandé, tandé Tical, vagabond sans bâme parce qu'on a une émission. Mais là, nous, pour que nou faire peuple, nous reprend confiance. Pour nous faire la police, nous confiance. Parce que nous avons une faiblesse et nous pouvons. En tant que Tical, nous avons un chef de gang criminel, kidnapper, assassiné, etc. Nous comprenons, nous sommes mission faiblesse à soi, qui peut attendre tout ça. Nous avons déjà et c'est là? C'est là? Je Nous levais avec nous je ne C'est vous Gaï. Je ne vous dis Pour moi, moi. Pour les gens de balle. Je suis tomber tirer, tirer, tirer. Sans oublier, pas comme qui a un problème à ça Je attaque sans compte. ça Ça, c'est signe de faiblesse. Où sont-ils au gondé? Monsieur dit que, regardez, regardez, la police tire balle sur lui, sans monde qui fait rien. Ah, monsieur, nous ne faisons pas, fait, pas fait la police sans rien. E? Ah, bon, qui l'a pris conscience? <laughs> t'en bien, oui. t'en bien. Si monsieur dit, sans yon pas, e, ça, ça, sont si signe de faiblesse qui est d'ailleurs. Et ça fait me que, la police, la population, doit reprendre confiance pour attaquer vagabond yo. Parce que yon pas de campé vrai. C'est vin pété balle qui qu le caché. C'est un ex bien formé. Quand formé ça, oui, il y a dans oui. Il y a même soldats dans pour le boucané. Monsieur, gon soldat. Monsieur, gon qui est de l'armée avec lui. Cap bal training, oui. Pour le boucané, on a dénoncé déjà. Eh bien, écoutez, comment imaginer que Monsieur Jodia, cap dit que le parfum n'a rien. Et il s'est caporal à Il la propos, la police. Assume responsabilité. Pas de blague là à la société. Ça sont aussi de faiblesse. Je ne veux pas Je ne veux pas Qui peut dire <'en> c'est vous gai je ne jouais pour me et pour moi pour essayer de venir et tomber vide de bal sur grand avant tomber tirer tirer sans rien pas comme un qui ont problème ça m'arrive je retourne une fois attaque sans en compte mais pas qu'à dire ça pas qu'à dire ça opération parce que l'opérationnel fait comme ça après l'entendant de la contrée, il y a des graves de attaques Pour qui raison? Attaques les commissaires pour qui raison? Nous avons des policiers police ont dit que les commissaires les attaques respecter. Pour dire pour qui raison, nous attaques les commissaires. Pas problème. Pas de problème. Son petit cal que me devons entendre dans monsieur. Et vagabond ça y a perdre du temps et nous attendre. Qui ça ne comprends? On est qui a pété balle tout le jour, lui-même, il pète balle. Monsieur pète balle, il prouve le pète balle. <laughs> il prouve le pète balle. Quand y a l'autre malandre il la parlé de l'homme l'homme. Il a fait un temps, on participe Monsieur tout. Quand y <laughs> eh, a Monsieur peuple la pardon. Il n'a pas participer à l'homme lui-même. Et puis il parle il faut le citer dans tete TT, Monsieur, regarde-le, regarde monsieur. regarde Tenez bien, oui. Il besoin de toute force, transavant pistache ont pété balle avant se faire, mettez du feu, etc. N'ayons revenant dans commissariats, commissariat. Vous frapper. Pour yon, ça, vous besoin de vous ka, kounya la police, peuple a levé, quand vous avez un peu de balle, Je ba ne comprends pas? Je ne pas? Criminel qui perd ça. vite l'homme, vous avez parce que vous avez sur vous avez un garder Vite l'homme go équipe mon marqué ma visage mon ça parce que moment ça son moment fatidique pas une blague mon va la gon image sur écran visage yo hein visage parce que mon sa yo euh c'est pas mon yo, eh, yo. Moun yo, eh, pa moun yo eh. OK yo pas mon et eh, yo pas ka moun c'est-à-dire eh, on série de moun dans torsel qui a fait manifestation kap jourem qui dit que vite l'homme c'est bon mon lié le pas bandi et eh, on série de moun torsel mais au sur écran là marqué visage yo regardez mon gardez yo Gade regardez gade, gade bien et moun sa, yon gade gade ou non, mèm mouche, mouche se gelè kouzen, monsieur liè, mèm gade bouè, se mouè ap joure la, et ap dim vie parol, goun madame mèm la nan videyo ap dike, se mouè mèm ki kraset ton sel bali, yon madame mèm nan videyo ap gade sou ekran la, sou sur youtube, facebook, et mèto ou sa, yon pran li mèm bagay, sa on eg comme sa, ouais tout se moun kap manifeste la, qui a dit que vivre tant vite l'homme vite l'homme c'est bon mon galonti madame lui-même <laughs> moi je comprends lui-même guédo situation la vie qui fait que l'oblige, l'oblige mais nèg ça lui-même donc ke visage marontil là toujours marontil là vous comprenez ça dou, ça veut dire que la société c'est là nous vivons. hein c'est bappel hein m'pas <laughs> est. écoutez ça veut dire que mes côtés ne rivent dans pays là Kounya, le sa moun sa yo te prend poste prend la rue oui, et eh bagay vite l'homme ba yo faire nettoyage. parce que le sa la police tape attaqué. mais comme la police la police reste avec tout et eh ben mon parconte pas parole vite l'homme te dit le menace français LB et eh puis ben, au campé opération yo opération va continuer Vite l'homme continue pour pire la la police ap touyer policier kidnapper moun pire et eh ben mi swap mandé pardon jodi eh. a bah, m'fann tant d'ontikal nan non, chef gang ça, les populations ici. Et, bi, next, a, i, i, i de et puis, il pense que c'est une politique. Il a qui sont Qui est Je vais temps messieurs. Avant, Et puis, je comprends. Je vais une réponse. Là, je vais vous réagir. Je Spécialement, mon tabac. votre frère. Jacques. Qu'est-ce qu'on Moi, ça, c'est la détermination, l'intelligence, la conviction. Et nous ne connaissons pas les gens qui ont pris la provocation. Côté que nous comprenons très fort Monsieur je une stratégie. Je avec Genève pour faire sentir que ces populations qui déléguent l'opération Bois Calais. Même quand nous sommes très intelligents, très forts, nous ne pouvons pas quitter personne pour nous en provocation. un exemple très clair. Il y en a qui disent nous nous pouvons aller dans l'opération Bois Je pense que Fondeksa a gagné le pouvoir, il a retiré l'audace en jeu, pour empêcher BAL passer la douane, pour empêcher ZAM de vendre sur le marché national. Ce n'est pas fait. Et le colonel n'a pas fait. il bon, faut y aller très bref. Il y un prétexte sur ce qui passé début ici. Même parce que nous très forts, nous pas mal pour comprendre. L'idée de analyser d'après ce qui passé début c'est même avec des provocations, provocation qui te baille après l'assassinat de Jovenel. Jovenel finit de mourir. Et là où est la police, en haut, bah, en bas, bah, soi-disant, il y a des gens qui tuent les jours de l'air. Et les jours de l'air, ils vont mourir à cause de sécurité, à cause de policiers. Ils On nous quitter ça. Parce que le chef de la police là, est toujours là, il a le pouvoir, il a de... tout le besoin qui dépend de lui-même. Parce qu'ils connaissent ce que on est important pour eux. Mais, je va vois, je viens, quand j'ai parlé net, la justice est pour debout. Nous tout elle. Monsieur, pour elle. Début si, monsieur prend prétexte que et, tu es un pile bandit, nous prenons un pile âme. Oui, il y a un bandit Mais, est-ce que vous pensez d'être village existé? Monsieur a décidé, il a joué comme ça pour un début ici. Jamais. Qui ça nous pense que fait sans planifier Vous a comprendre. Il a mal planifié. Si ça fait bac, il va nous passer comme ça. Mais pas oublier. Ce qui est passé, il pas même qu'à la finale, voilà pour la semi-finale. Pour y'a dit que -e y gagnant. Pas que y -pa, a un Et les de porte-parole, qui qui a un peu parlent Je ne parle victoire qui porte. Je pas, il faut que nous intelligents. Même les que Récupérer sans âme, moi-même, je moi prends le courage et je m'engage. Moi, moi, je veux que nous jouions nous-mêmes population pour nous dire que nous dit, pas qu'il y ait de recevoir tant d'âmes comme délit. j'ai des qui a mis des si ça qui jouent ton amour dans le dossier. Ok. Ok. pas besoin de quitter toute voix, monsieur, à passer, puis le charabia dit dire, ou bagay. Tant de ton, monsieur, à paler. Tant de ton, monsieur, à paler. D'ailleurs, pourquoi attaquer monsieur, qu'on vous avez un d'avoir de informations. Si vous pouvez attaquer monsieur, pour qui ça que monsieur fait sortir ça Bon parle avec Ngonia Raison simple M'était non information ça ou déjà Vite l'homme monsieur pour un gros coup C'est ça le faire ouais, monsieur a parlé au cas sentiste tristesse là dans Non voix monsieur au cas senti ça Raison simple Gon paquet de kidnapping qu'a fait. Enlève la boule, Thomasin. Si y a un paquet en courri, mène au village. dans gang viter l'homme n'a aucun Et ceci si vice versa. Y a quelqu'un doit faire escale à pernière, ou bien l'autre bord rivière, dans base viter l'homme. Après ça au traverser le central. qui c'est village? Si yon estime moun nan kachoy ou traverser le grand avin, alan bas Kili boy. Qui ki ça, sa ça veut dire? Ça sa veut dire que la société, monsieur prend coup lorsque ti tombait tombe. Parce que ti makak son gros coalition de Vite l'homme, qui te font alliance avec 400 ma comme comme te expliqué déjà. Après ça, le fait que monsieur son nègre, comme si qui sont à fait pouvoir territoire lié, monsieur te commencé à prendre plus territoire sous quoi des bouquets. À l'époque, collègue Octavius était là, monsieur fâché. Mettez avec nègre si te sans nègre ou paniqué, attaque monsieur, plusieurs soldats tombés, parmi y'ou Jean-Denis, y'ou n'en puissant kidnappeur, monsieur te en là. Est-ce que ne songez ça? Alliance, ça vient sans s'écraser. Monsieur m'a pardon. Son lâche lié, oui. Monsieur relè l'anmois sans jouer à Gaspierre, m'a pardon. Yo vin font sorte de réconciliation. Bagalapral gâte, c'est le monsieur voyé non non Junior Mani. C'est le monsieur voyé non non avec un lot n'est-ce pas? Le bal li. en République Dominicaine sous frontière. Négling monsieur joua à gaspiller, il gen, gen information. Yo, comment que qu'monsieur a traversé à presque 400 000 dollars sous lui. Yo, tu es yo prend l'argent. Yo, tu es yo prend comme là. Pour n'y a, Pou a zéro. pral Mais là, c'est parce que Monsieur pral exigeait pour yo bagarre cadavre là. Yo pas bagarre cadavre là. Parallèlement. Attendez, oui, attendez, ça qui passe. comment on nos cadrillages, oui? Allez, si le peuple a campé mouvement, ça, nous avons eu ça oui. quest qui Pendant non, non étions en base, monsieur, malgré le petit malaise, monsieur, tu étais avec 400 maozo. Alors que 400 maozo, c'était bon allié, village, c'était allié vi, ISO. Alors que non, non, comme kidnapper, c'était bon partenaire ISO dans Village de Dieu. Pourquoi ne pas comprendre? Ça dire, non, non, c'est des bon ISO. L'an moi, sans jouer les gaspillages pour le bail cadavre la ou d'une papa. Kounia, monsieur, contacté ISO, Parce que ISO quand il parle, il y a eu un temps de. Le ISO l'amour, il y a le gaspillard pour les cadavres, n'a yon dit au baïli. Kounia vin malaise qui existait entre 400 maozo et village. Voilà, Kounia, alliance la vigne fête. Entre vite l'homme et village. Kou n'y a coalition vin former comment? Vite l'homme, ti makak, parce que, kou dit ou dit village de Dieu, ou dit gravin. Parce que, pabli et ti makak, c'est ancien soldat, Anel Joseph, qui a dirigé village de Dieu. Ça veut dire que, kou n'y a vin coalition là, ou dit krasé barrière avec vite l'homme, ti makak. Kou n'y a descend la jeune kempè sou attendez Tandis, vous avez dit, vous avez Gan pile kidnapping neg yo fe. You're back up.